J'ai commencé à tourner quand j'étais enfant, des pubs, des courts-métrages, des choses comme ça. Je faisais des cours de théâtre à Bruxelles, à la Venerie. Et il y a une directrice de casting qui s'appelle Valérie Bette qui est venue, qui cherchait des petites filles pour une pub pour Barbie. J'ai passé le casting avec elle j'ai tourné dans la pub pour Barbie. Et donc j'ai commencé à tourner dans d'autres pubs, puis des cours, voilà. ça m'intéressait plus de jouer d'autres choses aussi. Mais je savais assez tôt que c'était ça que je voulais faire. C'est une très flattée d'être euh, la marraine de la deuxième édition de la fête du court-métrage parce que je pense que c'est un événement qui est important, qui met en lumière ce format si particulier qui, moi, a une place si importante dans ma vie et qui est parfois très méconnue. Et je trouve que c'est un super format par ailleurs pour aller découvrir plein d'univers en même temps, plein de réalisateurs, plein de comédiens dans un laps de temps assez court. Ça me fait plaisir en tant que réalisatrice mais aussi en tant que spectatrice. <rire> En fait, ce qui est pas mal avec le court-métrage, c'est que comme c'est court, on peut avoir une ébauche d'un scénario assez rapidement sur lequel on peut travailler plus longtemps, évidemment, mais disons qu'en termes d'intention, ça peut aller assez vite de le coucher sur papier. Quoi. Et donc, j'ai fait ça assez rapidement et je l'ai fait lire à un ami chef opérateur qui m'a dit que bah, si je voulais qu'on le fasse ensemble, on le faisait. Quoi. Et donc, c'est devenu très accessible parce que d'un coup, lui a mis tous ses copains, euh, l'époque que je connaissais pas vraiment à l'époque d'ailleurs, c'est rigolo, euh, qui étaient tous techniciens à différents endroits. Et... Euh, et sans argent, et avec leur matériel, on a pu faire un film, quoi. Salut. Salut. T'attends quelqu'un, là Mon cousin. Je pense pas qu'il viendra. Tu peux pas rester là Ce premier cours, donc, en l'ayant fait vraiment en autoproduction, il y avait un vrai élan de liberté, c'est-à-dire qu'on a fait ça avec rien. Et donc le deuxième, c'était une co-réalisation, une coécriture. Et je jouais dedans aussi, et on l'a aussi fait avec rien. Et donc j'aimais bien ce truc de me dire, demain on fait un film, quoi. problème, enfin, c'est qu'évidemment, c'est pas viable, hein. <rire> surtout pour les gens à qui on demande de collaborer avec nous, et pas qu'on ne pas être rémunérer. Donc j'en ai fait deux comme ça, et puis après, je, le, le dernier, le troisième, est rentré dans une structure un peu plus classique de production, avec des demandes d'aide de, de, aux, aux différents guichets qui existent. Voilà. Ça a été une façon de me faire la main, et je crois que c'est ça la richesse du court-métrage, c'est qu'on apprend de nouveau en faisant, quoi. Et donc on est sur un plateau, pour une période qui reste quand même assez courte, grâce au format, et on teste les choses qu'on aime à l'image, sur le plateau, en direction d'acteurs et on apprend. Je pense qu'il y a deux, deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie court-métrage qui est vraiment celle de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est un, un, une forme d'art en soi, de faire du format court. Et donc, euh, ouais, j'ai appris beaucoup en faisant euh, ces trois premiers cours et après bon, j'ai réalisé quelques épisodes de choses pour la télévision et je suis en écriture de format plus long euh, de long-métrage quoi